Les locaux du Parti socialiste, ça, c'est Nicolas Depuis 100 ans, c'est la première fois qu'ils jouent local, en fait. Parce qu'avant, ça se faisait où Dans les locaux d'administration. Administration, ouais. Nous sommes les conseillers contrôleurs de notre commune pour voir si ça va bien. Oh, J'avais été interviewé par la RTBF dans une émission euh, du mercredi euh, de voir d'enquête sur euh, l'affaire Atradel, hein, c'est le scandale de, de corruption présumée euh, euh, qui, qui ciblait notamment Alain Mato, hein, qui a été euh, blanchi par la justice en première instance, mais le parquet est allé en appel. Et donc Roger et Philippot, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, euh, m'avait vu. et euh, avait trouvé intéressant euh, mon enquête et c'était s'était dit bon, il faut qu'on le contacte parce qu'on a, on a aussi nous un scandale à Saint-Nicolas à dévoilé, un scandale immobilier impliquant euh, un lotisseur euh, flamand qui a racheté en fait un terrain de football euh, pour moins de 30 euros le mètre carré, ce qui est quand même un prix assez euh, suspect parce que très bas. Le prix moyen du mètre carré à Saint-Nicolas, à l'époque, c'était 110 euros. On était en 2016. Et donc, du coup, euh, ils m'ont demandé de passer chez eux. Ils avaient un dossier gros comme ça, plein de documents qu'ils étaient allés euh, grappiller à l'administration communale parce qu'on ne voulait pas les leur donner. Et j'ai trouvé leur démarche vraiment intéressante parce que, euh, contrairement à l'idée qu'on a d'un conseiller communal qui s'applique euh, bah, euh, en fonction de ses moyens, en général, vous n'êtes pas conseiller communal à temps plein. Roger l'était parce qu'il était au chômage, et donc ça lui donnait énormément de temps, et lui il avait de l'énergie aussi à revendre, pour gratter et essayer de, de, de mettre en lumière l'envers du décor. Et moi-même j'ai découvert l'échelon communal auquel je ne m'étais jamais intéressé dans ma vie, et je trouvais ça très, très intéressant et passionnant, mais malheureusement complètement sous-médiatisé. Et donc J'espère que le film va pouvoir aussi contribuer à mettre en lumière cet échelon communal et euh, permettre aux citoyens de, de, au moins de comprendre de quoi on parle, de quoi on débat pour pouvoir éventuellement s'appliquer. La première moitié du film, ça décrit un peu leur travail sur le terrain, comment ils fonctionnent, comment ils interpellent, comment on les rabroue. Euh, mais dans la deuxième partie, il y, y a un vrai enjeu, euh, parce qu'ils commencent à en avoir euh, ras-le-bol euh, de, de ne pas obtenir des résultats, d'être de, de, de, de, rabroués en permanence. Ils ont un peu la pression de travailler, de se démener pour pas grand-chose. Il y a la tentation peut-être de rejoindre un autre parti, mais je ne vais pas dévoiler le film, ou, ou peut-être d'arrêter carrément la politique. Et, et puis finalement, euh, ils décident de se lancer, de faire leur dernière grande campagne euh, électorale et euh, de manière assez surprenante. Si je vous le demande, c'est que je ne l'ai pas eu, hein. je veux un cadastre. Si ben, vous pas. pas. Si ma réponse ne vous satisfait pas, j'en prends acte, mais c'est ma réponse. Bon, C'est clair que l'échelon de la politique locale est le parent pauvre du film documentaire. Il y a, il y a très peu de films qui sont intéressés à cet échelon. Peut-être que ce n'est pas, pas perçu comme étant très sexy sur le plan des, des enjeux qui sont débattus. Euh, parce que les compétences sont limitées et sont, sont très pragmatiques et très locales. Euh, mais n'empêche, c'est un véritable théâtre moi, que j'ai découvert, euh, où il y a des, des joutes euh, verbales qui sont, qui sont parfois très drôles. On en voit quelques-unes dans, dans le film. Le trait peut-être un peu grossi à l'échelon local, parce qu'il y a très peu de scrutateurs. Et donc du coup, quand on ne se sent pas observé, eh bien, on se relâche. Et, et parfois on dérape ou on fait des erreurs ou on dit des bêtises et, et, et on a eu la chance de pouvoir en capter certaines lorsque nous avons pu tourner là-bas. C'est un peu un OVNI ce film parce que formellement ça ressemble un peu à un strip-tease, il n'y a pas de voix off, les personnages sont un peu cocasses, un peu loufoques par moments, mais en même temps ils sont très sérieux et c'est un film politique, éminemment politique. Et euh, le genre de la comédie s'est imposé à moi pour faire ce type de film, parce que je me suis dit que si je faisais un vrai documentaire très sérieux, très journalistique sur le pouvoir à l'échelon local, ça n'intéresserait personne, ce serait probablement barbant, et ça n'ouvrirait aucun débat. Ici, j'ai eu la chance, vraiment la chance immense, de tomber sur deux personnages qui forment un vrai duo. Roger est très exubérant, fort en gueule, Philippot est plus introverti, plus cérébral, et euh, ils sont parfaitement complémentaires. Et, et comme en plus, ils jouent leur propre rôle de, de conseillers communaux de l'opposition dans une commune assez particulière, il n'y en a pas 36 non plus en Belgique, c'est une majorité absolue euh, socialiste depuis plus d'un siècle. Et donc, du coup, les mœurs politiques s'en ressentent. Et c'est précisément ça, cet entre-soi, ce, ce, ce copinage, le fait de ne pas respecter certaines règles ou certaines procédures du code wallon de la démocratie locale notamment. Euh, qui régule le, le, le mode de fonctionnement communal. Euh, et bien cela fait que, que ça permet d'avoir un propos qui a, qui a du fond tout en, en s'amusant bien enfin j'espère. Les ont besoin qu'on s'intéresse à eux vous le savez.